Et qu'est-ce que c'est ça Eh ben oui, Ennis va faire une vidéo, c'est pas un délire et tout Bon, ok, j'ai pas besoin de faire le salut tout le monde c'est et tout Je crois que vous m'en voulez assez pour ne pas avoir fait de vidéo pendant plus de... un siècle Premièrement, pourquoi j'ai pas fait de vidéo Vous savez que j'ai un, un, un, un gros projet en cours actuellement euh, Qui s'appelle le BAC Et je fais un anime, je vous le rappelle Sinon il y a eu plein de raisons Autant les devoirs que le lycée Autant la flemme que la non-inspiration Et autant l'occupation que la non-disponibilité, enfin bref voilà. Là je peux faire de vidéos parce que je suis seul chez moi, parce que je suis Covid covided, oui, Ennis a été COVID, voilà, il ne fait plus partie de l'élite qui n'a jamais eu le Covid. Et je vais essayer de faire de plus souvent de vidéos possible, c'est promis. Le truc c'est qu'elles seront pas longues. Et pour ceux qui euh, sont dégoûtés, ne vous inquiétez pas, je suis quand même actif sur Instagram, mais euh, je suis de retour, ne vous en faites pas. Euh, Aujourd'hui, on va jouer à un tout nouveau jeu que vous ne connaissez pas, qui est concurrent de World of Tanks, ça a toujours dans l'optique de l'armée et tout. Et c'est Wartender. Alors, ça fait pas mal de temps que je songe à y jouer. Et euh et ben voilà on peut combattre euh, par nation d'accord on peut réapparaître trois fois dans une bataille le but c'est de contrôler les des, des secteurs en fait voilà c'est ça la grande différence par rapport à World of Tanks c'est que World of Tanks t'es une barre de vie donc tu tires jusqu'à ce que la barre de vie elle dégage euh, là pas du tout là c'est une simulation c'est-à-dire que pour détruire un véhicule ennemi il faut tirer dans le véhicule adverse de sorte à ce que soit les munitions soient détruites, soit que tous les membres d'équipage à l'intérieur crèvent. Voilà, c'est euh, réaliste. Et donc, sans tarder, on va commencer déjà à mieux placer ce micro. Voilà, on va prendre les Américains que j'ai quand même pas mal développé. Et vous allez voir, c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même principe, c'est juste bien plus réaliste. Et vous allez voir pourquoi c'est mieux. Même si War Thunder reste la base quand même. Donc, ça se présente comme ça War Thunder, euh, Tu apparaît euh, ici comme ça. Et en gros, tu peux euh, choisir deux points de réapparition en général, des fois c'est 3, des fois c'est 2, des fois c'est un. Et donc là, tu peux choisir le temps quel que tu vas réapparaître, tu peux choisir tes munitions et des trucs, voilà, bon On va réapparaître ici, à tout hasard, et on va prendre le M10 GMC, euh, dans World of Tanks il y est aussi, voilà Comment ça, il n'y a pas de, de touche pour euh, assigner à pilotage du char, ça n'a pas du tout ça, on peut pas piloter le char On peut donc maintenant aller au combat de manière assez efficace, puisque maintenant on peut contrôler le véhicule, c'est plutôt sympa ça Voilà, donc euh, vous pouvez voir, euh, grâce à, à ce merveilleux jeu on peut tirer avec les mitrailleuses équipées sur le tank. Par exemple, là, on peut tirer avec. Euh, voilà. C'est génial. Oh, on nous attaque. Bon camarade. Alors. Là, faut prendre en compte la hauteur euh, la, pour euh, la distance. C'est-à-dire que dans World of Tanks, t'as juste à viser le cible ennemi et à attendre. Là, il faut voir. En fonction de la distance, il faut que ton canon soit assez élevé pour que l'obus fasse une cloche, en fait. C'est un peu euh, particulier. Ah oui, t'as les avions aussi. Bon, ça, c'est un autre délire. Ça, c'est vraiment un autre délire. On ira en avion tout à l'heure. Euh, là, pour ça, on n'est pas du tout dans un avion, comme vous pouvez le voir. Bah on est même plus dans un tank, de toute façon. Les graphismes sont assez dégueulasses, hein, je vous l'accorde, j'ai l'impression de piloter un carton, là, tout va bien. Alors dans ce jeu, c'est comme dans World of Things, char léger, char moyen, char lourd, chasseur de chars et nouveauté, c'est pas les artilleries qu'il y a dans ce jeu, ce sont les... Euh, voilà. Voilà, allez, ce sont les, euh, les anti-aériens, est-ce que tu peux contrer les avions, Voilà on a mis un coup critique et on peut voir le coup qu'on a porté ça c'est plutôt sympa voilà premier kill enfin euh, en vidéo hein, parce que sinon j'en fais pas mal façon hein. on a perdu mais c'était une bataille euh, de test façon hein, on n'a pas fait ça pour gagner on va tenter cette fois les japonais ah, donc comme ça fait 3 secs que j'ai plus fait de vidéos je suis plus vraiment habitué même si euh, faire des vidéos c'est comme faire du vélo C'est hein, une fois que tu en fais un jour après tu, fais tout, enfin, en faire, tu sais en faire tout le temps après par contre en ce qui concerne la qualité je devrais peut-être me taire la preuve c'est que c'est quand j'ai arrêté de faire des vidéos euh, que j'ai gagné des abonnés, hein, c'est vraiment pas une blague euh, j'ai arrêté à 150 abonnés, je suis à 155 aujourd'hui, voilà, oh, et que voilà ah bah que dalle, ah oui oh oui, toi viens là voilà, ça dégage ah c'est, c'est, alors du coup on va, on va continuer vers là-bas, là on était tout sympa ah bah il y a deux pendeurs 3M là, 1v1 c'est faux, c'est pas du 1v1, je suis ici voilà ça dégage Alors là on va rentrer en bataille aérienne dans 14 secondes C'est un petit peu une connerie ce que je viens de faire Parce que je suis un peu dans la base ennemie en fait Qu'est-ce que... Oh putain J'ai oublié de remettre les contrôles pour les avions J'espère juste que larguer les bombes c'est les mêmes contrôles J'ai oublié de régler les contrôles de l'avion Je suis un peu con Je vais faire ça après cette game Oh un M5A1 juste ici On lui a mis un coup raté toi bien mais pourquoi il fuit n'est pas peur voyons donc je ne suis pas un danger pour la république par contre toi je peux le pénétrer quelque part ou est ce es vert à un moment on va dire là j'ai mis un coup j'ai touché un une boîte ah mmh. oh bah il était pas afk longtemps merde Regarde oh voilà voilà voilà voilà Ok vous voyez sur la mini-map là Ça veut dire qu'il y en a un juste là, c'est un Mather 3 En théorie je devrais le one-shoot Le problème c'est que lui aussi en théorie devrait me one-shoot Ne okay, bouge pas je vais le prendre par derrière comme Oli Ça a été drôle hein, celle-là Alors là, pff, les blagues de qualité on sait toujours comment les faire Ah, hein. oh, coucou Attends Boum, allez ça dégage I am adot, I am going to kill Voilà, j'adore ce temps one shoot absolument tout ce qui vraiment. Voilà. Ah bah de toute façon on a terminé. <rire> voilà du coup voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo euh, Certainement une prochaine vidéo Du coup en théorie pas très très vite Mais pas dans très longtemps non plus c'est promis Sinon n'hésitez pas je suis aussi souvent sur insta euh, Et voilà D'ailleurs je suis dégoûté on n'a pas fait la vidéo des 3 ans de la chaîne euh, Non des 4 ans de la chaîne On n'a pas fait la vidéo des 4 ans et bien, On peut se souhaiter joyeux anniversaire à notre chaîne euh, C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui Même si on en est un petit peu à nulle part Puisqu'on a que 155 euh, Et du coup ben, on va s'arrêter de suite Ciao